Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, écrire un, un programme Python euh, avec l'EDI, donc euh, l'environnement de développement intégré euh, Tony. Donc, la situation initiale, hein, c'est euh, donc on a une machine qui fonctionne sous Windows 10 et euh, donc Tony euh, est installé. Quand on installe Tony, il y a un interpréteur euh, Python qui est euh, installé avec. Et euh, ça même si vous avez un autre interpréteur Python déjà installé sur votre machine ça ne pose pas de problème Tony vient avec son interpréteur Python et euh, donc euh, on va regarder euh, comment utiliser euh, cet environnement de, de développement euh, ah oui, alors si vous n'avez pas Tony d'installer il euh, faut commencer par faire ça en commentaire dans la vidéo euh, j'ai mis une URL avec une procédure d'installation de Tony, c'est super simple alors on commence, donc la première chose qu'on fait c'est on va démarrer Tony. Euh, voilà. Alors Tony euh, il est composé de plusieurs vues. Euh, donc il y a une vue euh, ici qui s'appelle Entitled qui contiendra notre programme Python. On a une vue ici qui s'appelle Shell qui contient un interpréteur Python. Et euh, ici on a une autre vue par exemple qui s'appelle variable. Si j'ai pas envie de voir une vue, bah, je clique sur la petite croix qui est à côté et ça la ferme. Et puis si je veux à nouveau avoir cette vue, j'ai un menu qui s'appelle View, qui me permet euh, d'accéder à tout un, un ensemble de vues, dont euh, la vue variable que euh, j'ai euh, cachée tout à l'heure. Donc ça c'est une vue importante, on va s'en servir rapidement. Alors, euh, donc, euh, dans, euh, dans notre interpréteur euh, Python, bah, qu'est-ce qu'on peut faire donc là d'ailleurs on voit que c'est Python 3.7.9, hein, donc bundled, c'est parce qu'il a été, euh, cet interpréteur il est arrivé avec euh, Tony. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut faire des petits calculs, hein. 1 plus 2 ça fait 3, euh, 7 plus 9, euh, voilà. Donc là on fait un calcul, c'est une expression Python, et l'interpréteur il nous affiche euh, le résultat. Donc euh, 6 fois, euh, voilà, 6 fois 789, super calcul, et ainsi de suite. Alors après, ce qui est un petit peu intéressant, c'est euh, on a un langage de programmation, on va par exemple euh, utiliser donc, ce qu'on appelle une variable. Donc une variable, elle a un nom, par exemple, âge égale 28. Hop. Et euh, donc là, euh, on dit qu'on affecte, donc on donne à, à âge la valeur 28. Donc ici, on a nos variables, on a le nom de la variable et euh, sa valeur. D'accord Alors une fois, l'intérêt d'avoir une variable, c'est que, par exemple, je vais pouvoir dire, ben voilà, quel âge j'aurai dans un an. Ben, je mets H plus 1, et ça m'affiche la valeur 29. Donc, sans changer euh, la valeur de la variable H. Euh, alors après, ben, par exemple, si je veux stocker l'âge de mon chat, l'âge de mon chat égale 2 ans. Mon chat, c'est lui. Hein. Donc l'âge de mon chat, si je mets égal 2, alors là, il y a un problème, parce que euh, quand on nomme une variable, un nom de variable, il n'a pas le droit de contenir d'espace. De, Alors, pour changer ça, on peut utiliser un caractère, le caractère souligné de la touche 8, hein, le caractère underscore. Donc ça, ça permet d'avoir un, un nom de, de variable h de mon chat, voilà j'écarte h ah, de mon chat, donc euh, un, un identificateur de variable on dit, hein? donc, le, le, un nom de variable euh, qui ne contient pas d'espace donc là on a une autre euh, variable qui s'appelle euh, mon chat alors une fois que j'ai tout ça je peux euh, si je veux, je, dans vue je peux faire ah, non, c'est dans edit voilà clear shell Hop, je nettoie un petit peu ce qu'il y a dans la, dans la fenêtre mais euh, donc là ça nettoie au niveau de l'affichage mais euh, ça me conserve euh, mes variables donc je peux à nouveau euh, me servir euh, donc H de mon chat qui vaut toujours 2 alors après qu'est-ce qu'on va regarder d'autre on va regarder, on va, euh, regarder euh, bah ouais, bon, on va commencer par écrire un premier programme euh, donc ici tout ce qu'on écrit bah, après euh, c'est perdu donc là on va stocker ça dans un fichier alors, on va commencer simple. Hein. Hello. On fait print hello. Alors, print, ça permet d'afficher. Quand on est dans l'interpréteur de commande, on n'a pas besoin. Tout ce qu'on fait, euh, par exemple, un plus 8, bah, le résultat est affiché. Quand on est dans un programme, il va falloir utiliser une instruction print pour dire à ce programme d'écrire le résultat euh, au niveau de la fenêtre de commande. On met des guillemets doubles parce que c'est un texte. Hello, c'est pas un nom de variable, c'est un texte. Donc là, on va démarrer ce programme. Tony Python, il nous dit « Ok, mais euh, on enregistre ça où ?» Donc on va l'appeler euh, « age ». Et euh, l'extension, hein, c'est euh, « .py par, euh, par convention, un fichier Python, donc on, on l'appelle « .py. Donc voilà, ici on a « run h.py et le résultat c'est « hello ». Donc on a notre premier programme qui fonctionne. Alors dans un programme, euh, on peut utiliser des variables. Par exemple, on peut dire que euh, l'âge de mon chat est 2. Et euh, donc si je fais ça et que je refais fonctionner, ça change pas grand-chose parce qu'on n'a pas fait de, de print. Donc on va faire un print. Si on veut afficher un peu plus de choses, bah, par exemple, on va mettre entre guillemets... Bah, c'est pas ton chat, c'est le mien. Donc mon chat a... Et là, on va mettre... Quel âge il a Donc il a donc âge de mon chat et on va remettre 1. Voilà. Donc on fait fonctionner ça. Donc là voilà, on se retrouve hello mon chat a deux ans. D'accord. Euh, donc voilà. Donc on a utilisé une variable dans notre programme, on lui a donné une valeur et après avec l'instruction print on a on a affiché cette valeur. Voilà, donc c'est trop voilà, c'est trop cool on a notre premier programme qui fonctionne euh, alors une dernière chose pour finir euh, donc H.py c'est un, un programme qui est écrit en Python là on l'a exécuté avec Tony mais on pourrait très bien l'utiliser directement le faire fonctionner avec un interpréteur Python euh, sans utiliser Tony Tony il a juste été là pour nous aider à concevoir notre programme, par exemple pour inspecter euh, la valeur des variables, euh, ce que fait pas un, un interpréteur Python euh, classique. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour, euh, beaucoup euh, pour votre attention, et puis je vous dis euh, à bientôt. Au revoir.